Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 105 de stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Rage. Rage qui est un jeu en, en FPS, euh, on va dire euh, futuriste non, mais euh, ça va être une sorte de petit survival, euh. voilà, vous, a, vous, allez, vous allez voir à peu près ce que c'est. Euh, alors Rage, appuyez sur entrée, vous voyez Rage, déjà c'est déjà joli c'est pas très très connu comme je moi je connaissais absolument pas avant d'y jouer normal puis du coup en fait euh, j'ai trouvé que c'était plutôt bien donc on fait une um, nouvelle partie on va écraser l'ancienne j'avais commencé un peu on se met en facile parce que bon on va pas se mettre en cauchemar euh, difficile et tout ça Contrôle ici 1134. Vérifiez les systèmes. 1134. Système opérationnel. Protocole de lancement de l'arche plancher. Préparation cryogénique lancée. Commencez l'injection de nanotrite. Reçu. Système de maintien cryogénique connecté. Injecteur de lancement souterrain. Prêt. Fonctionnel à 97%. Perturbation externe détectée. Chambre de cryogénisation endommagée. Chambre oméga 5 activée. Lancement de l'activation d'urgence des nanotrites. 3, 2, 1. Dépenseur de nanotrites connecté. Verrouillage de la chambre de cryogénisation détectée. de externe Réinitialisation. Donc nous voici en jeu, alors, hop là, ça, oui, ça lag un petit peu, voilà, alors regardez en haut, il faut que je regarde en haut, donc hop, je regarde en bas, Oh c'est pour le, le calibrage vertical. Euh, donc oui, vous avez vu un peu l'introduction, il y a un gros, euh, une, une grosse météore qui nous est tombée sur la terre, et donc nous on était dans une sorte de, de chambre de cryogénisation. et ils sont tous morts les autres, donc apparemment on est tout seul pour l'instant. Alors on appuie sur E. Ouais, est-ce qu'ils vont ouvrir la porte Sortie possible. Sortie bon. On va essayer de sortir. Euh, par là, donc ouais, il faut bien que je prenne un peu les touches. Donc c'est toujours ZQSD. Il fallait que je trouve d'ailleurs. Alors, il y a un monde extérieur encore. qu'est-ce qu'on a Ouais bah il y a, a l'air d'avoir encore de la, de la vie apparemment. Bon là il y a personne. Bon c'est pas tout tout détruit donc je serais peut-être pas tout seul. Voilà. On va aller le voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de nous J'espère qu'on va pas long, se rattaquer, non si C'est bon. Allez, on monte avec lui. Vous avez sûrement des questions, mais ce sera pour plus tard. Ces collines Grouille de bandits. Faut m'entraîner. traîner. Je suis la Agar et vous, vous avez une chance de cocu. Vous savez que les survivants de l'arche rapportent un paquet de blé quand on les livre à l'autorité <rire> Attendez, vous connaissez pas encore ce nom-là Vous avez pas la moindre idée de ce qui se passe ici, pas vrai <rire> Bienvenue dans le futur Merde. Il y a des bandits. Ça fait chier que vous portiez cette combinaison. C'est franchement pas discret. C'est leur territoire, ici. Ils doivent chercher leurs potes. Merde. On est dans la panade, là. Hein chez moi. Quand ils verront ce que j'ai fait, ils voudront ma peau. Et la vôtre J'ai un plan. On pourrait bien nous tirer d'affaire. Et nous y voilà Bon chez-moi. Discute. Descendez du buggy. Donc voilà, nous sommes bon, arrivés euh, chez... dans sa zone là. On sait pas trop ce qui s'est passé. si euh... enfin, ici, on a traversé un peu, mais on sait pas trop. Il y a des ennemis là qui nous ont attaqués. Ils sont pas trop pas trop sympas. Il y a une sorte d'autorité qui s'est installée sur la, sur la planète. Les bandits là. Vous savez, j'ai risqué gros pour vous sauver. Ma vie d'une part, mais surtout celle de tous les autres ici. C'est en faisant profil bas que j'ai pu survivre aussi longtemps. Et voilà que j'ai enfreint cette règle. Alors voilà ce que vous allez faire. Allez au repère des bandits et tuez les tous. Alors, on peut visiter mais ça sert à rien parce qu'en fait il faut lui reparler. Ah oui. Et je saurais vous récompenser. Revenez en vie et je vous dégoterai une armure que vous porterez par-dessus votre combinaison de l'arche. Ça vous tente Et au fait, vous devriez pas avoir trop de mal avec ces bandits. A priori. Pareil que vous, les types de l'arche, vous avez quelque chose de spécial. Donc ouais, je pense que vous avez vu le, le petit parchemin qui s'est ouvert, c'était les, euh, les missions. Là, je récupère l'arme qu'il y avait sur le comptoir. Je peux la récupérer qu'à partir du moment où j'ai accepté la mission, en fait. Donc j'aurais pu la refuser, hein. j'aurais pu dire non, j'ai pas envie, et ça aura continué sur autre chose. Alors, inventaire. Euh, ouais. J'ai mon pistolet, je peux viser, je peux tirer. Euh, là, je peux pas sortir, par contre, il faut que je sorte de l'autre côté. Et en fait, il faut que j'y aille avec la... Pas avec cette voiture-là, mais avec ce quad. Hop. Donc je monte dessus, utilise pour partir en marche arrière, ouais. Allez, donc on va suivre sur la petite carte en haut à droite. Il nous donne le chemin avec des petits points là qui, qui se suivent. Donc on va y aller. Appuyez sur match pour utiliser le turbo. On va essayer. Voilà ah, le turbo. Ça nous permet d'aller un peu plus vite, c'est sûr. Allez. Hop, hop, hop, hop. C'est un peu long en fait, on retourne presque là d'où on vient. Presque. Allez. On quand même que les décors euh, sont, sont à la fois beaux et, euh, et légers en même temps parce que je ne rame pas du tout et ça ne mange pas tellement de ressources et pourtant c'est vachement bien fait, c'est super beau Alors là, par contre je crois qu'on va pas pouvoir passer plus loin Regardez, il y a des petits piquets, euh, les petits piquets jaunes vous indiquent en fait que vous ne pourrez jamais aller plus loin avec votre voiture Quoi que vous fassiez, même si vous passez au milieu, bah, ça bloque Euh... non c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est plus là Voilà faut qu'on traverse le pont, j'espère qu'il n'y a pas un piège. Non, le pont ne se casse pas, c'est bizarre. <rire> voilà. entrée dans la maison. Sauvegarde en cours. Oui. Ça sauvegarde longtemps. Voilà. On est à l'intérieur. Donc là, il va falloir. Hop, pour dépouiller un cadavre. Approchez-vous et appuyez sur eux. Donc, euh, oui, il faut que je récupère un maximum de choses. Sur les cadavres, on, a des, on aurait des munitions, des, euh, des trucs sympas, de l'argent. Hop, puis sur ce pour vous accroupir. Qu'est-ce qu'on a là Ouais. Alors, après, ça peut être des petits objets utiles qu'on pourra peut-être se servir pour comme arme. Et des bouteilles. Hop. On n'a pas encore croisé d'ennemis, il suffit que je le dise, non, des bandages, peut-être pour me soigner, alors, ah tiens, un ennemi quelque part, il suffisait que je le dise pour en trouver, ah bah tiens, putain mais crève, crève, salopard, l'importance de tirer dans la tête de l'ennemi, ça le tue mieux, évidemment. Dans le corps, ça lui fait pas tellement de dégâts. Alors, là, il y avait un ennemi tout à l'heure en haut, mais il est pas là. Ouais. C'est bizarre que je me fasse pas tirer dessus. Il a dû se barrer. Alors, hop. Regardez, j'ai trouvé des dollars. J'avais pas pensé. Il faut, faut que je prenne l'habitude de, de fouiller mes cadavres. Parce que si vous fouillez pas les cadavres, soit vous allez les retrouver sans munitions, soit à un moment où ça va pas, ça va pas le faire. Sans munitions, je sais pas Je sais pas comment on se bat d'ailleurs. À la main, peut-être. Hop. Hop. Y'a pas de cadavre ici. Y'a un truc qui crame, on sait pas trop pourquoi. Allez. Hop là. Alors, notre ennemi, il est passé où Ouais. Ah, il est là-bas. Il, cou il court vite. Hein. Et puis, ils sont pas bêtes. Ils vont de gauche à droite aussi. C'est pas le genre d'ennemi qui, euh, qui arrive tout droit devant vous. Lui en plus il se barre. Et il disparaît en plus. Le corps ne reste pas. Enfin l'arme la, on a vu qu'il y avait l'arme qui disparaissait. Le corps oui il reste. Et je sais pas pourquoi son arme disparaît. Alors on continue notre euh, petite aventure. Hop hop hop. Non. Il y aura des ennemis quelque part Je ne sais pas où Hop hop hop hop Ah ça un l'ennemi Ah bah voilà Regardez ça il esquive bien Quand vous le visez il esquive bien Bon peut être que j'économise un peu mes munitions Parce que bon je ramasse pas non plus tout le temps ça, on, a, on ramasse un peu mais Heureusement d'ailleurs Heureusement qu'il y a des munitions un peu partout mais si je les gaspille trop, je vais rien avoir à la fin. Normalement, il est mort. Hop. Ah bah, je me fais attaquer par Raoul dessus. L'animation. Tiens, tiens, voyez un peu ce que nous envoie Agar. Pour avoir un sacré culot, pour pénétrer chez nous comme ça, emmenez-le à la salle d'exécution. Ah, tu es conscient. Bien. J'aime lire la peur dans les yeux de mes proies. Promis, tu vas souffrir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Défibrillateur. Vous allez mourir. Les nains dans votre. Pour réanimer. Euh. Ouais. Alors, c'est une façon un peu spéciale de, de survivre. Les nains se croisent. Ils vont se croiser. Il faut appuyer au moment où ils se croisent. Une de défibrillateur qui se charge. Et après, ça se croise. Et si on le fait au bon moment, au moment où il se croise, attention, 3, 2, 1. Attention. Hop! D'accord. Donc, voilà euh, ouais, une sorte de défibrillateur, euh, manuel. Ah, mais j'ai tué l'ennemi. J'ai tué mon, mon compagnon. Hein enfin, là, celui qui voulait me tuer. D'accord. Moi, j'ai récupéré des balles en même temps. Tant qu'à faire. Donc, mourir faisait, faisait partie de l'histoire. Faut ressusciter aussi, d'ailleurs. On s'auto-défibrille. Je comprends pas trop. Ce que je fais là... Ah oui, bah... Oui, parce que je, je dis pas tout ce que je fais. Là, je sauvegarde. Euh, en fait, il faut... Vous pouvez sauvegarder n'importe où. ça qui est bien, c'est pas des points. Bah, ça sauvegarde aussi automatiquement, mais vous pouvez aussi sauvegarder vous-même en vous en échappant et en sauvegardant. Ah, là, il venait de me dire de penser à sauvegarder, donc bah, j'ai sauvegardé. Automatiquement. Hop. Encore des balles. Euh... Je me suis trompé de touche Mais dans un sens je viens de trouver comment changer d'arme C'est plutôt bien Lui crève ah, Je me suis quand même bien foiré mais bon il est mort Hop. Je suis sûr que j'ai attiré des gens, ah bah il y a encore des gens là bas Ils sont tous au taquet, ils sont tous prêts à m'attaquer Hop. Bon, ce qui est bien c'est qu'on peut bien viser avec, euh, avec cette sensibilité là et tout on arrive bien à viser. C'est pas comme dans un certain 007 Legends. où Pour viser un ennemi au loin, il vous fallait trois quarts d'heure. Ah, même si là, il y a le deuxième qui veut bien... Qui vient directement sur nous. Allez, crève. fort foro. En fait, il faut bien viser la tête. Ils font chier. Et l'autre, là-bas, ah il va crever aussi. Ah, il se pointe ils sont loin d'être cons ces ennemis. Oh putain, il y en a un troisième. Allez, sors-moi ta tête. Et je reviens. Et je remets une forme. Allez, voilà. Hop, il y en a plus pour le moment. Youp. Um... On fait bien le tour, parce qu'il semblait qu'il y en avait un, mais non. Bon bah c'est les corps, on va les fouiller. Hop, hop, et on continue le chemin à l'ascension. On essaye surtout de se barrer en fait là. J'ai même pas totalement compris pourquoi on était venu. Je vous avouerai que je n'ai pas écouté exactement ce qu'il disait tout à l'heure. <rire> du coup là il nous il y a des trucs, mais je sais pas pourquoi on est là. Sûrement pour tuer du rebelle, non. Tuer peut-être pas que mais euh, je sais pas. Aïe Ça fait mal. Ils m'ont envoyé une sorte de lame dans la tête là. Tiens, encore des balles. Et je me suis trompé de touche, mais c'est pas grave. Au lieu d'appuyer sur E j'appuie sur R, donc ça a rechargé. Mais c'est pas plus mal, parce que de toute façon, il aurait fallu que je recharge. Là, il y a des bandages encore. Ouais. Encore. Hop, on récupère. Balle de pistolet, magnifique. Et dollar. Et dollar. Alors, où c'est qu'on est là D'accord, alors lui lui, il était, il était pas du tout hein Je l'attendais pas du tout hein Là je l'avais vu descendre là-bas Allez il y, y a des sortes de tyroliennes au milieu Allez Hop une tyrolienne on sait qu'il est là bas derrière Allez et qu'est-ce qu'on fait Ben, on va l'atteindre au tournant Allez vas-y viens là Hop hop hop Il est un peu con lui quand même Je l'ai vu arriver à 3 km c'était un ennemi ce qu'il y avait derrière moi Donc, une sorte de ballon gonflable qui descend oh putain il saute maintenant eh, ils esquivent bien les enfoirés vas-y crève Enfoiré. en plus je recharge pendant que pendant que je me fais attaquer sinon je suis tout rouge là c'est pas bien ça c'est pas bien du tout je suis tout rouge on entend la respiration du mec mais ah ça va mieux je me suis pris 30 balles dans, dans la tête Mais ça va mieux Alors Grenade d'explosion Peut-être que ça pourra me servir ça En même temps, est-ce que vous avez déjà vu une grenade qui n'explose pas Dans un sens, elles ont peut pas tous le même effet, mais elles explosent Sinon, ça servirait à rien du tout Oui, je te lance une grenade qui n'explose pas, autant te lancer un galet À plus vite ah ben là là Il est sérieux ce mec En plus il fait rien du tout quoi Super inutile Je peut pas récupérer son arme là c'est dommage m'aurait bien servi il doit, avoir... il doit avoir des balles dedans en plus Des balles de pistolet encore Bon j'ai le plein pour l'instant je suis 43 Alors il y a personne Ah si il y a un mec là Dans ta tête dans ta face. Hop. Non, y'a a personne. Je, vois. je me fais tirer dessus. Je sais, pas, je sais pas où il est. Il est où Je sens sa présence. Bah eh ben moi, je sens pas la tienne. Bah enfin, j'ai senti la tienne parce que les balles qui m'ont frôlé. Mais ah là-bas, c'était en bas. Hop. Il y a un deuxième. Là. Voilà, il est bien crevé. Hop, des bouteilles encore. Je sais pas à quoi ça sert toujours. La poubelle. Y'a a rien. sais <rire> jamais au cas où il y aurait des trucs dans, la, dans, les, dans les poubelles. On pourrait les fouiller. Lui, il est mort. Et il manque celui-là. Et mes balles commencent à se faire, faire vides. 17, ça commence à faire un peu léger. Alors, est-ce qu'ils ont des balles, s'il vous plaît Oui, 23. Voilà, 25. Dans n'en pas tellement, mais... On va essayer de, de faire avec ah bah voilà ça y est il y a plus d'ennemis normalement regardez la, la mission en haut est terminée on a nettoyé un peu tous les ennemis donc c'était juste, juste au niveau des, euh, des balles hop on prend la tyrolienne youhou tour de manège gratuit alors normalement ils on devrait plus trouver d'ennemis Puisque on va se barrer, voilà la porte d'entrée par laquelle on est arrivé tout à l'heure On ressort Chargement <rire> Non, sauvegarde et chargement en même temps Mais ils le mettent pas, ils disent sauvegarde Bon, une sauvegarde qui prend 10 secondes tout le monde euh, Bon, voilà, là, chargement Alors, c'est reparti On va repartir, on va retourner voir euh, Aga Oui Ça se doit dire comme ça Hop. Alors, faut que je sorte déjà de cet endroit Ça c'est quoi ça Je sais pas Allez, on est reparti, on suit la route Et on met le, on met le turbo, on est à fond C'est bizarre qu'on croise personne sur la route Tout en fait, à l'heure on a croisé des bandits Je me suis dit peut-être on va, on va, quand on va faire le chemin on va, on va croiser des gens, on va se battre contre eux, les tuer on... Et il y a un robot là Allez. On se promène. C'est super, c'est sympa. Territoire agué. Ah Je sais toujours aussi bien conduire. <rire> le mec, il est halluciné. J'ai obtenu le mec. Ah bah. Il sait bien conduire. Voilà. On descend. Et on va voir notre collègue. N'oubliez pas d'aller voir Alec, euh, le vendeur du camp. Bien joué. On devrait être tranquille un moment. Je vous remercie et je vous donnerai l'armure, comme promis. Mais comme vous le voyez, on a un autre problème. Écoutez, le camp a été attaqué en votre absence. Des bandits qu'on connaissait même pas. Ils ont rien volé, ils cherchaient qu'à tuer. On a des blessés et on manque de matériel médical va avoir besoin de vous. Vous trouverez un autre camp derrière la colline en face. Ce sont des gens solitaires, mais des amis. Et ils sont équipés. Ouais, des personnes sont apparues. Ouais, bon bah on va aller... Hein. Si ouais on, bah, on accepte la mission parce que sinon on peut pas buggy commencer. Vous dégoter un buggy. Si, tiens, je peux pas y aller en fait, ça sert à, non, Je bon pourrais bien. rien faire du tout. Donc là on, on va accepter dit. la mission. Et et, vous ah bah du coup l'arme est, est apparue. Hop Munition Et on peut sortir par cette porte cette fois-ci. Et on va aller voir Alec parce panneau. que ça fait deux fois qu'ils me le disent. Et Alec il est sous le panneau, ici. D'ailleurs, allez va aller pour pas qu'on y passe en voiture. Allez. Bonjour étranger. Je suis Alec. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ici, c'est ma boutique. J'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous un guerrier. La crème du Westland. Ah oui, et si vous trouvez un objet précieux dont vous ne faites rien, amenez-le moi. J'achète à bon prix les choses de qualité. Est-ce que vous voulez jeter un petit coup d'œil Vous voulez quoi alors Donc là, on peut faire notre petit achat. On va acheter, euh, je sais pas, c'est quoi ça Les bandages, euh, on en a peut-être pas besoin. On va peut-être vendre ce qu'on a avant. Parce que j'ai plein de trucs que j'ai récupérés qui me servent à rien du tout. Donc tout ça là, Toi, ça ne sert à rien, voilà. Ça fait de l'argent. Ça chiffre. Voilà. Et on va maintenant acheter des objets. On va acheter euh, le fusil d'assaut 275. Voilà. Et on va pas aller bien plus loin si. Hop, voilà. Quelques petits bandages. Parce que je ah, sais vraiment bientôt. pas à quoi ça peut servir, donc pour l'instant. Ah, on a une meilleure arme. Ouh, Et content. Hop là. On peut viser comme ça. Le tir a l'air un peu plus... Bah C'est une, une meilleure arme qu'un simple pistolet. Euh, il faudrait que j'aille là-bas. Ouais, mais je suis un peu con, en fait. Je vais peut-être pas y aller euh, à pied. Euh, non. On va peut-être récupérer le, le quad. On va être super loin. On va laisser tomber. Alors, on va récupérer le petit quad, là. Hop. On recule. Hop. Hop là, on est reparti. Ah, ça va déjà plus vite qu'à pied. Territoire, la guerre. Alors, on va là-dedans, ici. Est-ce que c'est loin Je ne sais pas où c'est que c'est, où c'est qu'on va, jusqu'à où on va aller. C'est un peu bizarre quand même tout ce complexe. Même s'il y avait une ville avant, je sais pas comment ils ont fait leur truc. Hop, toujours des poteaux jaunes. On peut toujours pas passer donc. Donc voilà, on va aller voir le mec. Et la vidéo, on va l'arrêter là. On va arrêter ce test plutôt. Alors, on va juste aller le voir, voilà. Il faire quelque chose pour vous. Et donc ce sera tout pour euh, Rage. Alors comme ça, Dan a encore des ennuis.